Oh, on te remet cette plaque de vie. Sache que vous compter beaucoup pour toute la population canadienne. Et désormais, c'est toute la voie de qui prend connaissance de votre personnalité. Merci, vous et les tabouillés, c'est la la la paix, la paix, la paix, déchange, transmission de l'oralité, un des écrits, il ne faut pas oublier le livre plus, malgré la nouvelle technologie, le livre, le livre, le livre. Et il y a des valeurs fondamentales, le respect, l'amour, le respect. Cet outil sera à la disposition de la population de tout âge. Hein? Au niveau de l'Espalade, il y a eu un aménagement, un accompagnement de la région. On continue le travail pour permettre à la population et au territoire de se doter d'outils performants. Euh, pour nous permettre d'aller encore plus loin et de nous émanciper. La région a pris soin de faire tout ce qu'il y a autour et de créer une atmosphère qui permettra à tout un chacun d'avoir le plaisir de venir ici. On se construit par le savoir, donc c'est à nous de nous l'approprier maintenant qu'il est à disposition. Nous espérons que maintenant tout ce qui a été fait soit en mesure d'aider tout un chacun à être présent et à être heureux d'apprendre.